Yeah. <laughs> Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de prospection LinkedIn. Surtout, je vais vous donner des étapes pour améliorer vos techniques de prospection sur LinkedIn. Si vous vendez des services, si vous vendez des produits, surtout si vous êtes dans le B2B, LinkedIn est absolument génial pour prospecter et pourtant, je suis persuadé que vous ne l'utilisez pas à son plein potentiel. Donc, je vais vous donner quelques petits secrets pour améliorer votre profil, pour améliorer vos performances sur LinkedIn et vous verrez que grâce à ces techniques, vous allez pouvoir attirer beaucoup plus de Clients vers vous, beaucoup plus de prospects et grâce à des conversations, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus. Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Florian Poufro, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale. et J'accompagne des entrepreneurs à travers un programme qui est le client, le programme client illimité. J'accompagne des entrepreneurs à mettre en place des systèmes d'attraction de clients autonomes. De cette façon, ils n'ont plus jamais besoin de prospecter. Juste avant de vous donner quelques conseils, si vous voulez justement apprendre à mieux prospecter sur LinkedIn, à faire de la publicité sur Facebook, à faire de la plus publicité sur LinkedIn, à exploiter une chaîne YouTube pour amener plus de clients, à mettre en place un blog sur votre site internet, à faire de l'inbound marketing, à mettre en place des tunnels de vente, Abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque je vais vous partager mes 12 ans d'expérience en tant que dirigeant d'agence en marketing digital et en tant que blogueur professionnel pour pouvoir vous aider à trouver plus de clients pour votre entreprise, pour votre business. Donc, les six conseils que j'ai envie de vous partager pour LinkedIn, déjà je vais vous partager mon écran, mais ils sont relativement simples. Sachez juste que aujourd'hui, quand vous prospectez sur LinkedIn, l'objectif c'est d'avoir le plus possible de conversations avec vos prospects. Il faut vraiment rentrer dans les conversations et le plus vite possible les avoir au téléphone. Et il y a plein de petites techniques sur LinkedIn pour attirer, l'œil de votre prospect puisqu'en fait cette guerre c'est une guerre de l'attention il faut capter l'attention de vos prospects et surtout capter l'attention des prospects qui sont dans une phase avancée qui sont déjà en train de chercher de solutions et des solutions que vous pouvez leur apporter donc je vais vous partager tout de suite mon écran et je vais vous montrer quelles sont les techniques que j'utilise pour avoir de très nombreux prospects toutes les semaines voire tous les jours me permettent derrière bah, de les avoir au téléphone de leur proposer mon service et derrière de leur vendre facilement euh, les services de mon entreprise aussi bien pour l'agence que pour le programme client illimité alors je vais vous partager mon écran donc là, on est sur mon profil LinkedIn et la première première étape, mais c'est toujours la même. Je sais que je vous le répète, je sais que pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, ça peut être un peu compliqué d'entendre toujours la même chose, mais c'est votre promesse, c'est votre promesse marketing qui est le plus important. Moi, je change, je fais des tests, je change très très très souvent cette petite phrase qu'il y a en dessous mon profil, est juste ici. Et euh, il faut savoir que plus Enfin, c'est assez hallucinant, là, je l'ai changé tout à l'heure ce matin, et j'ai mis « J'aide les entrepreneurs et les PME à développer leur entreprise grâce à un système d'attraction de clients autonomes. » Et tout de suite, j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont envoyé un, un message dans l'heure qui suivait, en me disant « Florian, comment vous pouvez m'aider à euh, trouver plus de clients pour mon entreprise. Pourquoi Parce que directement, ils ont vu, ils sont entrepreneurs, j'ai mis que j'aidais les entrepreneurs et les PME, et ils cherchent des clients. Donc si vous avez une promesse extrêmement forte sur votre profil, dès que quelqu'un va voir votre profil, va voir euh, vos commentaires dans des posts, vous allez tout de suite attirer l'œil et ils vont s'intéresser à votre profil. Une fois que les gens sont venus sur votre profil, donc l'étape 1, Justement, l'étape 1, c'est de trouver la bonne promesse, de tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, de promesses. Mais surtout, sachez que votre profil LinkedIn, si vous êtes dans une phase de prospection, ce n'est pas un CV. Vous n'êtes pas là pour être recruté, vous êtes là pour trouver des clients. Et donc, vous devez vraiment, vraiment travailler cette phrase. Changez-la souvent, testez-la. Il y a vraiment... En fonction des mots que vous mettez, en fonction de la façon dont vous allez écrire, vous allez voir qu'il y a vraiment du jour au lendemain des très grosses différences en termes d'attraction. De la même façon, vous pouvez bien entendu changer votre bon, votre photo. Je ne vais pas vous dire qu'il faut une photo professionnelle, ça serait quand même vous prendre pour des idiots, je pense que vous vous en doutez, éviter de mettre des photos sur la plage. Et là, vous pouvez aussi modifier l'image de votre profil pour qu'elle attire l'œil aussi et pour que euh, tout de suite, on se sente euh, concerné par la promesse, on comprenne la promesse et on comprenne ce que vous faites. Donc la première étape, c'est vraiment de travailler juste ce top, ce, ce, ce, ce top de votre profil. Vraiment, ça, c'est super important. La deuxième étape, c'est d'exploiter au maximum les zones de votre profil. Alors la première, déjà, c'est la zone info, information. Bon, racontez pas votre biographie, ça peut être intéressant, mais surtout racontez comment vous pouvez aider euh, votre prospect à à atteindre ses objectifs, à résoudre ses problèmes, euh, notamment euh, euh, à, à, à tenir votre promesse, comment vous allez tenir votre promesse et surtout invitez-le dans cette information à euh, faire une action, soit vous contacter, soit pour moi sur ma chaîne YouTube, soit euh, rentrer en contact, euh, remplir un formulaire, etc., etc. Mais prenez le temps, vous avez la possibilité vraiment d'écrire beaucoup de choses dans cette zone d'information donc euh, mais euh, hop là. ça c'est juste que ici si j'arrive à le refermer je vais réactualiser ici vous n'avez que la première les trois premières phrases qui seront visibles donc c'est dans les trois premières phrases que vous devez avoir un call to action une action intéressante pour votre prospect pour qu'il passe à l'action derrière je vais parler rapidement euh, des articles et des activités juste après euh, vous allez exploiter aussi vos expériences. Regardez ici, lorsque j'ajoute plusieurs expériences à la même société, et ben en fait je peux utiliser les expériences comme euh, finalement des, euh, des catégories. Parlant de mon, pro, de mon produit ou de mon service, là par exemple, j'ai l'accélérateur business pour les entrepreneurs, j'ai la chaîne YouTube, je pourrais ici insérer des cas clients. Par exemple, comment il a réussi, comment ce client a réussi à avoir 10 clients haut de gamme tous les mois. Je, je pourrais faire ça et puis je mettrai la description, je mettrai la photo du, euh, du prospect à cet endroit-là au niveau des, des médias. Donc là, vous pouvez vraiment exploiter aussi votre, votre pro, euh, profil pour pouvoir aller mettre des témoignages, aller mettre des cas clients, aller mettre des vidéos, etc. C'est etc. vraiment extrêmement utile. Surtout, en fait, ce qui est super intéressant, c'est quand vous faites ça, quand vous mettez à jour votre expérience, regardez, ça euh, met tout de suite à jour votre poste et tout le monde va commencez à venir vous féliciter pour la mise à jour de votre poste, etc. Donc vous êtes sûr qu'il y a des gens qui voient euh, les avantages de votre service puisque vous avez mis à jour votre poste, donc c'est super, super puissant. Alors utilisez-le dès que vous avez des super cas clients, mettez-les ici parce que c'est vraiment super puissant. Euh, mettez pas trop d'expérience de, euh, sur votre profil, ça sert à rien. Hein. Autre chose, si vous avez des certifications, des licences, mettez-les aussi à jour euh, puisque là encore c'est aussi une mise à jour de votre profil donc les gens vont être informés de, euh, des nouvelles licences et des certifications et moi je veux euh, vous conseiller aussi d'utiliser énormément, énormément les recommandations. Alors moi, c'est vrai, je le fais, je, le, je vous dis de le faire, mais je l'utilise pas tant que ça parce que j'ai une autre façon d'aller chercher des témoignages pour mon client. Mais si vous êtes sur la prospection LinkedIn, sollicitez des recommandations, faites-le le plus souvent possible parce que c'est vraiment super, super, super puissant. Il faut savoir qu'à un moment donné, dans votre marketing, ce sera les cas clients et les témoignages qui feront 80% de votre travail de prospection, alors plus vous allez pouvoir en euh, capitaliser sur ces euh, recommandations, sur ces témoignages, plus vous pourrez euh, vendre facilement. Donc là, déjà l'exploitation, après il y a d'autres sujets, hein, mais déjà exploiter extrêmement bien euh, les, euh, log les logiques d'expérience, enfin les expériences, exploiter la partie info là aussi vous pouvez mettre des médias hein. il suffit de télécharger euh, ici d'aller mettre une image vous pouvez mettre le lien vers une vidéo youtube vers une landing page vers par exemple là si je mets euh, la page du pro du programme https client illimité alors si j'oublie de points là vous pouvez par exemple bon là j'ai j'ai pas d'image j'ai pas encore travaillé cette page là mais j'ai pas d'image j'aurais pu mettre euh, rejoigner non. illimité et donc je vais là je vais avoir ici la possibilité de euh, rejoindre le programme alors qu'est ce que j'ai fait j'ai mis une faute j'ai une faute à rejoindre donc là c'est vraiment super important avant même de commencer toute phase de prospection de euh, vraiment travailler votre profil puisque l'objectif c'est de faire venir les gens sur le profil sur votre profil derrière vous allez pouvoir exploiter une autre étape donc étape 3 pour moi c'est de trouver des prospects et de trouver euh, des sujets de conversation avec les prospects donc ce que je fais moi c'est que j'utilise beaucoup euh, la partie contenu ici par exemple je vais mettre stratégie de contenu Donc c'est un mot-clé. Et hop là. Donc je suis bien dans l'option euh, contenu. Et je vais euh, du coup identifier les, les postes qui euh, parlent de stratégie de contenu. Stratégie de contenu. Ici, j'ai par exemple euh, le poste de Christopher python et là, si je clique ici, bah, je vais voir qui euh, a été intéressé par ce poste-là. Stratégie digitale, rossacking, hacking, tunnel de vente, jet des entrepreneurs, etc. Donc vous pouvez euh, voir toutes les réactions, toutes les gens qui étaient vraiment intéressés par ce pro, ce euh, post et puis je vais aller voir les commentaires et s'il y a des gens qui m'intéressent bah je vais pouvoir entrer, euh, répondre ici aux commentaires de Nicolas Catillon et euh, commencer la, euh, la discussion derrière vous allez pouvoir euh, prendre contact avec ce profil là vous allez pouvoir se connecter vous connectez. Alors moi, je, généralement ici, j'ajoute pas de notes, parce qu'en fait, ça donne une raison de plus de refuser. Donc simplement, j'envoie. Vu que je viens de, de normalement de commenter, j'envoie directement une invitation ici à Tank euh, à Nicolas Catillon. Et lorsqu'il va euh, avoir répondu à euh, l'invitation, je vais le remercier et je vais lui proposer par exemple, donc là par exemple si je, je suis euh, sur un autre sujet qui serait euh, trouver des clients sur LinkedIn, oh, je vais regarder s'il y a des contenus sur le sujet, bon ça c'est moi, euh... Christophe Marjoli, c'est où je vous écris comment trouver des clients avec LinkedIn, bon là il y a pas 15 personnes. 9 commentaires, et eh bien je vais, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller sur mon profil, je vais garder ça, ce, ce post-là, je vais aller dans un autre onglet. Ici, je vais aller écrire un article, bon là pour le coup j'ai déjà fait, mais je vais aller écrire un article en leur donnant, en disant, par exemple six étapes pour trouver des clients sur LinkedIn. Donc je vais aller récupérer cet article-là. Là. Et je vais euh, aller voir les personnes qui sont, qui ont euh, liké, qui ont partagé sur, cette, euh, sur ce sujet-là. Et je vais tout simplement rentrer en contact avec eux. Et à un moment donné, leur envoyer un message. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un message ici. Et je vais dire bonjour Gédéon. j'ai euh, récemment rédigé un article sur les euh, sur mes techniques pour trouver des clients sur l'initude je pense que ça, ce, ce sujet peut Intéressé. Je souhaitais vous le partager. Partager et je l'écris et je colle mon lien. Donc je peux faire ça sur plusieurs profils en fait, tout simplement partager mon lien. Et là je vais rentrer dans la discussion et dans la conversation pour le coup avec Gédéon là mais avec d'autres personnes et en faisant ça très souvent je vais essayer d'avoir le plus possible de personnes au téléphone avec mon euh avec... Euh, enfin voilà, avoir le plus possible de personnes au téléphone pour pouvoir échanger, pour pouvoir continuer la conversation et pour pouvoir à un moment donné leur proposer mes services, peut-être les inviter à un webinaire, peut-être les inviter à d'autres choses. Mais dès lors qu'on passe au téléphone, la relation devient réelle. On a vraiment l'impression de connaître la personne au téléphone. En tout cas, il y a déjà eu un premier euh, contact. Et donc, euh, les choses se font euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement donc si j'essaye de vous voyez j'ai des moins à, à remercier si j'essaye aujourd'hui de vous résumer en fait les six étapes bah, c'est finalement les étapes que j'ai écrit aussi dans cet article là hein, mais c'est première étape afficher une promesse qui intéresse votre client idéal la deuxième étape c'est d'exploiter au maximum son profil linkedin pour pouvoir euh, intéresser euh, ses prospects qui sont venus grâce à votre promesse sur votre profil, suivre les mots-clés principaux de votre domaine et euh, pouvoir suivre, repérer les euh, publications qui sont virales pour pouvoir les, euh, euh, les suivre, commenter, etc. Quand vous en avez la possibilité, créez du contenu natif sur LinkedIn pour pouvoir partager du contenu à vous et non pas partager le contenu de vos concurrents pour avoir beaucoup plus d'impact et devenir une autorité sur votre domaine donc les contenus les plus efficaces je vous les ai mis un peu dans cet article là vous allez aussi du coup dès lors que vous allez avoir des personnes qui sont intéressantes pour vous vous allez les inviter à rejoindre votre réseau et surtout vous allez très rapidement entrer dans une conversation, vous allez échanger avec les personnes pour lui demander euh, bah, finalement si elle est dans cette situation, par exemple pour le cas de Léon, si elle cherche euh, des clients sur LinkedIn, si ça a du sens pour elle de prospecter, etc., etc. Et étape 6, il faut sortir le plus rapidement possible de la relation LinkedIn pour rentrer dans une relation réelle au téléphone pour améliorer considérablement vos ventes puisque dès lors que vous allez passer au téléphone vous aurez beaucoup plus de chances de vous augmentez considérablement vos chances de pouvoir convertir la personne puisque si elle a accepté de vous avoir au téléphone aujourd'hui elle aura probablement elle acceptera probablement de vous avoir au téléphone demain pour des phases plus dures de prospection ou pour tout simplement que vous l'invitez à un événement, ou vous l'invitez sur un webinaire. Il y a peu de conversions qui se font 100% sur LinkedIn. Il faut vraiment passer au téléphone. LinkedIn, c'est par contre un superbe appât pour avoir les gens au téléphone. Ça permet de créer des relations et des conversations très vite. Et moi, je vous conseille d'avoir le plus possible de conversations sur LinkedIn tous les jours. Essayez d'en avoir 5, 6, 7, 8 conversations. Sur LinkedIn et d'avoir sur ces 8 personnes 5 personnes au téléphone tous les jours, et vous verrez que vous ferez beaucoup, beaucoup de ventes. Donc voilà les 6 étapes que je vous conseillais pour trouver des clients sur Internet. Encore une fois, si vous avez, euh, si vous cherchez justement à avoir plus de clients pour votre entreprise, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à mettre en place un système de traction de clients autonome vous permettant de passer moins de temps à la prospection et plus de temps à vous occuper de vos clients. Inscrivez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et euh, n'hésitez pas non plus à remplir le formulaire juste en dessous si vous avez vraiment envie d'être aidé, si vous voulez que je vous accompagne pour qu'on mette, en qu mette en place ensemble ce euh, système d'attraction de clients avec mes équipes et avec moi-même. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.